Mais c'est un stop putain Merci On allez, Il a laissé un bout en route Bien joué les Le gouvernement il a tellement de thunes à se faire avec les clignotants. Je que de nous prendre la tête avec les pots d'échappement et tout sans déconner. Tiens, il sûr c'est même tata à prendre le trottoir Uber Eats un deuxième oh. oui non non il a déjà dû se faire péter aujourd'hui wow. Il y a un vent, à décorner les bœufs. Pourquoi enfin, ça Parce qu'il n'y a pas de bœufs. Mais il y a quand même un vent. Oh, C'est chaud se faire sur le périph. Je vais me transformer en voilier. Quoi. On va voir. Faire les choses bien ça veut rien dire. Ouais, il a fait un gauche-droite en pression, pas comme un ouf, mais sans pression malgré tout. Robin, un bien mauvais endroit pour tomber en panne. Et moi j'ai failli me faire avoir par le photomaton. J'aime pas regarder, j'aurais accéléré vite. De toute façon un jour ici je vais me fais avoir ça fait euh, 3 ans que je passe tous les jours plus ça va plus je m'en rends compte au dernier moment Un jour ce sera trop tard It will be too late Allez, vas-y, allez, oui, champion. Là, ça se péta, et là, il y a un champion. Ouais, je te jure, cette ville, c'est vraiment la cour des miracles. Il n'y a que des secs pas dans cette ville. Incroyable. Arrête ouais je prends son 06 tu le dragueras plus tard Ah ouais ça rend ouf Oh le téléphone oui monsieur C'était une femme oui madame Peut-être elle est gender fluide Oui machin On n'est pas bien là Sur le périphérique parisien en route pour le boulot sous le derrière une Toyota Yaris J'ai la poisse On va pas camper là non plus hein Ouais, je te cache pas que je suis un dobé du carmin, alors on va se méfier. Oh ah, mais toutes les semaines il y a un nouveau truc ici. Oh là là, ah, mais c'est incroyable. Enfin, pas toutes les semaines, c'est tous les jours. Tous les jours le carrefour il est une version différente. Alors les FFP2 s'en sert de bavoir, c'est dommage. Ça sort avec un bol hein, plutôt que de payer 10 balles à chaque fois. Toi t'as pas tout compris comment ça fonctionne. Oh, les vélos sans déconner. Je vous souhaite une bonne semaine. Non, non, pas ça, faites pas ça. Je sais pas, elle me fait des bruits bizarres comme ça en ce moment hein, quand je freine. Ça fait un grand claque, comme si quelque chose se remettait en place. Je comprends pas ce que c'est. C'est comme si la béquille finissait de se caler. Alors que ça vient pas du tout de l'endroit de la béquille, je comprends. Comme si un truc coulissait et venait de taper en butée. Je ne comprends pas. Mesdames, messieurs. tout j'ai froid je vais pas fermer la manchette parce qu'il fait pas calou c'est ça qui est ouf avec ce temps on est le 26 avril il fait 20 la journée et là le soir sans déconner il doit faire 2 degrés ça fait des delta euh, assez conséquents. mais on va pas se plaindre hein. autant de lumière là-dedans <rire> hop là